Nous sommes deux de retour. Enfin, je vous dis nous, je parle de moi à la troisième personne. <rire> non, c'est bon. Donc nous sommes bien de retour. Je ne suis pas seul. Je, je vais être rejoint par bah, le jury. Camille de Camille de Création, plein de musées bien oh, <rire> Et le magnifique jury. Là vous, ouais. aussi, il faut l'applaudir bien fort quand même. Hein. Allez, ouais. Ok, il y a un mode de micro. Toujours. Donc euh, juste avant, euh, donc, nous avions Suzania et euh, Aris qui faisaient partie euh, du... du coucou. Pardon, du Julie. j'ai perdu mes mots, j'en ai. C'est parce qu'elle est magnifique. <rire> tout tout de, de tout tout du euh, nous avions également Maxime, mais qui n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas s'il va arriver euh... Ou non, mais en tout cas on peut le remercier également. Je ne sais pas honnête. Aujourd'hui, on a passé notre temps à chercher des gens. Où est Charlie mais en France. Avant de procéder à la remise et prix, je voulais qu'on fasse, s'il vous plaît, un teneau d'applaudissements pour qui a tout organisé de A à Z. Quoi, partout, je sais, ouais, ouais, personnellement, je je sais, sais que, que c'est compliqué d'organiser un rond de l'espace, c'est beaucoup de travail en amont, sur place, mais le truc c'est que Camille ne fait pas que ça. Elle fait simplement d'autres trucs sur le salon. Donc merci à toi Camille, elle fait même accessoires en courant. Oui sont cours, hein. mais c'est ça, Voilà, ça, donc, euh, moi, une petite tâche Camille, donc moi personnellement j'aimerais de te dire euh, la merci euh, pour ton travail. Ah, bah, du coup je veux profiter de la perche que tu me tends pour dire aux cosplayers encore une fois de si vous voulez venir sur un des stands que je gère, c'est la buvette qui est là-bas, euh, que vous soyez en n'importe quelle position sur le classement, même si vous n'êtes pas sur le podium, vous avez un lot. Dans tous les cas, pour vous remercier d'avoir participé au concours voilà, Il y avait donc trois prix annoncés, mais il y en a en réalité quatre puisque le jeu. Et je crois que Maxime vient de nous rejoindre. Tout enfin va bien, on n'a pas encore commencé la réalisation. des prix. Donc il y a quatre prix en tout, le top 3 et un coup de cœur. On va annoncer respectivement la troisième place, la deuxième place, le coup de cœur et la première place. Est-ce que c'est d'accord, Camille, pour toi La première place toujours à la fin, Toujours à la fin. Tenir les gens en haleine, c'est génial. Est-ce est est est -ce que donc, veut annoncer le troisième ben, la troisième personne qui rapporte donc 100 euros de cash prize. Le troisième prix revient à Harley Quinn du film Suicide Squad. Suicide Squad, Harley Quinn. C'est Arashi Cosplay qui nous rejoint sur scène et qui rapporte donc la troisième place de ce concours ainsi que son euros de cash prize on peut l'applaudir encore une fois si vous voulez on continue avec la deuxième place bonsoir tout le monde alors pour la deuxième place c'est calisto qui a été désigné c'était euh, qu'est de memento mori Atsu Cosmet. Euh, cosplay bon pas plus fort que ça s'il vous plaît je sais qu'on est dimanche tard 200 euros euh, de cash prize. Oui, que je vous donnerai... Euh, là, maintenant, je peux vous dire de manière imaginaire, mais le gros chèque a eu un problème d'impression. <rire> mais le principal, <rire> c'est l'enveloppe. contient <rire> les sous. Hein. Alors, ensuite, le... Pro ah, bah non, c'est pas le premier. C'est le coup que... Du coup, c'est toi qui nous l'alloux, Pauline Allez, comme ça, on laisse... premier. La ah, la Maxime Non, t'as pas envie et maxime, elle sera pas J'entends un maxime, maxime, maxime, maxime, maxime. On laisse le premier prix à Maxime, nous Bien sûr. Mais alors, Elsie, Kaby, tu peux nous avancer le coup de cœur de ce concours Alors, le coup de cœur, on l'a mis en coup de cœur parce que son travail est très très propre. Euh, mais il manquait deux trois petites choses, notamment dans la cristal. Il y a eu quelques petits euh, points à droite, à gauche. Mais elle est parce que du coup elle est solo et c'est une fille, femme euh, pardon, pardon excusez-moi, qui vient de l'animer Kobayashi made the dragon. Oh Kobayashi ah, a... la... le de Dragon. Kobayashi Dragon, donc c'est le personnage de Elma Elma, ah, tout à fait, qui est une culture du jury. Il y a un bon travail sur la couture notamment, sur la création du costume que Julien a beaucoup apprécié. Et nous allons annoncer maintenant le grand gagnant de ce concours de boss. Nous oui. allons pouvoir embêter euh, Maxime. Maxime. Maxime. Maxime. Alors, je demande un petit peu de vrai quand même de la part du public parce que c'est le suspense à savoir qui va remporter les trois. Donc le vainqueur du, jeu, du concours cosplay est Ekanto. C'est le bon Ekanto qui remporte la première place de ce concours. On peut les accouture encore une fois, mais C'est le joueur qui c'est le grand gagnant tout à fait de ce concours. Magnifique concours, très très bon concours, très coloré. Bah vous pouvez vous avancer, vous pouvez faire des photos. Allez-y, allez-y. Allez allez allez allez allez venir allez sur scène et venir faire des photos. Avec le jury, bien entendu, parce que c'est oui. grâce à elle, vous, vous avez... que vous, avez... vous, avez... vous avez... Un vous avez... grand merci encore une fois bah, au jury, hein, qui a eu la lourde tâche de choisir bah. ce podium. C'est votre moment, faites vos pauses, faites vos beaux, faites votre adorable créature. allez-y. encore une fois l'ensemble de nos participants et nos juges. On peut les applaudir tous encore une fois, pour l'équipe de la musique. Dylan aussi, notre animateur, hein, qui a pas mal bossé. aussi. L'équipe hein, les aussi, qui pauvres sont fatiguées. Toute la sécurité aussi, l'équipe de la sécurité qui vous a été jusqu'au bout du dossier. Alors Dylan me disait tout à l'heure, Alors déjà première chose, je vous libère, chère euh, Julie, je vous libère, chers participants du concours. Dilemme il y avait encore plein de cadeaux à gagner et on se disait que c'était dommage eh bien, de ne pas les offrir et pour l'un il va vous proposer un petit jeu avant le karaoké géant pour pouvoir vous faire gagner ces...